Oh purée de pommes de terre Alors c'est pas des pommes de terre qu'on va transporter les amis, c'est du luxe. C'est du luxe, c'est quelque chose qu'on aura plus euh, très bientôt. <rire> Je rigole. Les amis, salut à toutes et à tous, il est 16h. Nouvelle vidéo sur Eurotruck, Simulator 2. On transporte aujourd'hui du caviar. Du caviar et attention, 14 tonnes de caviar et nous allons aller à Vienne en Autriche. Alors les amis, nouvelle mission rapide avec un Mercedes Actros. Je vous ai demandé dans la précédente vidéo si vous vouliez... Euh, bah quel trajet vous vouliez qu'on fasse mais bah en fait je suis complètement débile puisque ben bah, on n'a pas accès à la France encore on est beaucoup trop loin de la France par rapport aux missions rapides alors on aurait pu partir de Düsseldorf remarque mais il y avait pas de livraison intéressante donc j'ai dû prendre une mission qui me paraissait intéressante et comme vous le savez que j'ai envie d'aller en Autriche parce qu'il y a des très euh, bah, ça a été bien refait du coup, voilà, on part ici euh, de euh, la Croatie, euh, si je dis pas de bêtises. Et donc, on va aller, on va passer par Graz, et on va aller ici à, euh, à Vienne, à côté de Vienne. Je pensais qu'on allait dans Vienne même, mais en fait, pas du tout, on va aux abords de Vienne. Alors, on a euh, des points d'interrogation ici, donc on va passer par là, on va faire des petits détours, puisque c'est un petit trajet, de toute façon, là, on a un point d'interrogation, mais on pourra pas y aller parce que ça va être la mouise. On pourrait... On pourrait... Euh, non, ça reste de l'autoroute aussi. Le problème, c'est qu'il y a de l'autoroute partout et ça me fait chier, bordel. Mais c'est terrible. En fait, le problème... Bon, on va y aller, les amis. J'ai un problème en ce moment-là avec Eurotruck, je vous le dis. Hein. Euh, bon, C'est un problème euh, qui est courant depuis euh, assez souvent. Attendez, j'ouvre la fenêtre parce que j'ai pété. <rire> Attendez, J'avais déjà pas le frein à main. Ok, on peut partir. Le problème que j'ai euh, avec Eurotruck, c'est que comme on est sur une nouvelle carrière... Donc nouvelle carrière, le but du jeu c'est d'avoir de l'argent de, de manière legit, donc pour ça il faut, faut rouler de manière réaliste pour avoir l'argent, donc faut prendre des autoroutes, c'est comme ça que ça fonctionne, mais du coup ben c'est pas c'est pas intéressant j'imagine quoi, genre euh, rouler que sur l'autoroute c'est pas intéressant, c'est terrible, donc en fait c'est soit ça, donc faut qu'on assume jusqu'à ce qu'on ait assez d'argent pour être autonome et faire ce qu'on veut, ou soit, bah, malheureusement, on cheat et, et on se retrouve avec euh, tout ce qu'on veut, tout l'argent qu'on veut et toutes les livraisons qu'on veut, euh, qu'on peut même improviser. Et dans ce cas-là, on pourra prendre des chemins, euh, des chemins euh, customisés, quoi. Mais euh, le problème, c'est que bah, ça va à l'encontre euh, de l'idée même euh, de cette petite série de vidéos, quoi. Vu qu'on veut faire une mode carrière legit, donc je sais pas, franchement, euh, dites-moi. Euh, hop là, j'appuie sur ma télécommande, le feuille passe tu T'as vu ça? dites moi bon là vous voyez c'est joli c'est super sympa on découvre des beaux endroits mais après l'autoroute ça va être un petit peu relou alors ce qui est pas mal vous allez me dire c'est qu'en Autriche même les autoroutes sont ultra stylées <rire> genre t'as quand même moins l'impression d'être sur une autoroute donc ça c'est plutôt pas mal mais euh, je peux comprendre que je peux comprendre que ça dérange je sais pas où je dois aller là je vais rester au milieu parce que tout le monde reste au milieu et je pense que j'ai bien fait par contre Passe quoi, là, devant Il s'est passé quoi là devant Il s'est passé quoi là pourquoi tout le monde, monde s'est arrêté au vert Je ne sais pas. Mais bref, vraiment, vous, vous me dites hein, dans les commentaires. Parce que voilà, on est quand même vachement limité. Mais en même temps, c'est le but du jeu en attendant. quoi. Il faut avoir un petit peu d'argent. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on augmente, on augmente. Il faut vraiment que je roule un petit peu en off. Je vais pas vous mentir qu'en ce moment, j'ai vraiment pas le time. Et d'ailleurs, juste pour dire, pour ceux qui suivent mes vidéos sur Planet Coaster, je suis désolé. Mais demain, euh, il était prévu qu'il y ait une vidéo Planet Coaster. Euh, 100%, il y aura pas de vidéo Planet Coaster demain. Je, je peux pas, je suis désolé. Mais putain mais ça marche pas comme ça les carrefours Mais qu'est-ce qu'ils foutent Mais c'est pas possible Ils sont complètement cons Ils sont complètement cons ma parole Bref donc euh, donc voilà les gars demain il y aura pas de vidéo En tout cas euh, bah Pour en revenir sur le, le, le point C'est qu'on va euh... Ah là le prix Est correct à la station là. Enfin il est correct euh, c'est cher hein Mais euh, c'est le prix euh, En tout cas chez moi Bref, euh, ok, ok, donc voilà, ouais euh, Fallait que j'aille à droite Non mais c'est ridicule c'est complètement con Il est complètement con ce GPS ma parole Attendez, je vais, je vais zoomer le GPS Je... Ça m'échappe ça m'échappe Bon vous me direz, c'est comme dans la vraie vie Parce que hier euh, Je vais pas vous mentir Que je me suis paumé euh, Sur la route euh, dans la vraie vie Pareil sur, euh, sur autoroute Pourtant je la connais bien hein, C'est la même autoroute Que je prends tous les jours J'ai voulu tenter un truc Un nouveau chemin et tout J'ai suivi le GPS J'ai fait à ma manière euh, J'ai fait mon rebelle J'ai fait ci et ça Et je me suis retrouvé paumé Comme un connard à, à faire des ronds <rire> Bref Donc euh, plutôt réaliste à ce niveau là Allez Hop Donc ça c'est cool Bon j'espère que vous allez bien les frérots Vraiment Le petit like euh, fait plaisir, merci pour vos petits commentaires sur la dernière vidéo, vos messages de soutien par rapport à la maladie. Ça va un petit peu mieux. Euh, J'ai par moment encore des extinctions de voix. Ça arrive comme ça, genre en plein milieu de la journée, euh, à certaines heures comme ça, paf, extinction de voix. Et, euh, et puis voilà quoi. Ça va, petit couillon de la lune. Putain, hein. on peut pas se décaler à gauche non. <rire> je suis énervé, je suis énervé aujourd'hui, les amis. Non, bref. Ah, euh, d'ailleurs, vous me ferez penser. Euh, enfin, vous me ferez penser de rien du tout, puisque je vous le dis. Mais euh, pour ceux que ça manque, Grand Utopia, les gars, n'hésitez pas à aller voir chez L7C Fox. Là, il a sorti récemment une vidéo sur euh, Grand Utopia pour ceux que, que ça manquerait. Et en plus, il a roulé avec un, un, un Volvo F12, donc un camion modé. Bien sympa enfin je trouve très moche le camion mais <rire> parce qu'il est vieux mais euh, bien sympa la vidéo évidemment excusez moi la voiture Eh oui et maintenant je m'impose j'en ai marre trop bon trop con voilà j'en ai marre qu'on se fout de moi hop le péage on met le ticket voilà comme d'habitude hein. oh purée la barrière euh, l'érection totale quoi hein. ça m'a fait pareil hier soir hein. hop c'est parti mon kiki Bon mais c'est cool en tout cas Et alors en parlant de L7C Fox aussi euh, Non pas que j'ai pensé à lui euh, En parlant euh, De la barre de péage Mais euh, Ben lundi Lundi 16h Nouveau vlog sur la chaîne, voilà je vous le dis avant même que vous voyez le, le programme des vidéos Bon de toute façon même avec le programme des vidéos que je me fais chier à faire euh, ben, euh, C'est quoi la prochaine vidéo <rire> Bref. Non mais en tout cas lundi 16h les gars euh, Nouveau vlog sur la chaîne, ça fait plaisir Et dans ce vlog notamment il y aura l'unboxing du colis de L7C Fox Et Voilà bon, à un moment donné euh, je comprends plus rien à l'intelligence artificielle hein. euh, Là j'ai eu un, zéro anticipation mais... Là j'ai rien compris frérot, ils font n'importe quoi depuis le début on est bien d'accord Ils font n'importe quoi, bref euh, Voilà donc SSC euh, Fox qui m'a envoyé un colis vous le savez je vous l'ai déjà dit Et euh, voilà vous verrez enfin l'unboxing donc lundi à 16h Et vous me verrez également monter mon bureau électrique qui monte et qui descend Et qui monte et qui descend et qui monte et qui descend Bon allez vous allez tous casser les couilles là Allez on y va 130 km/h. donc tout le monde va accélérer d'un coup On va rien comprendre Là il va falloir que je bifurque à droite je sais pas pourquoi Non c'est bon il faut que j'aille tout droit Très bien C'est amusant là du coup parce que ça reste de l'autoroute Mais pour le moment c'est pas monotone Puisqu'il se passe plein de choses Et que l'intelligence artificielle Bah ça m'avait pas manqué Mais ils font que de la merde Et ça c'est cool Et ça c'est cool Bon moi aussi je fais un petit peu du caca mais c'est pas bien grave Bref Donc voilà ça fait plaisir euh, Le live d'hier soir Enfin du coup d'avant-hier soir pour vous au moment où la vidéo sortira Et eh ben c'était plutôt cool euh, Puisque du coup on a fait du Hello Neighbor pendant une heure J'ai pété un câble et on a bichurqué Et j'ai retrouvé euh, KevKevCo Enfin bref c'est sympa Et je suis trop content des lives là, les trois premiers lives de la saison qu'on vient de faire Donc deux lives sur The Forest et un live sur Hello Neighbor slash Minecraft Je suis trop content Encore une fois il n'y a pas eu beaucoup de viewers euh, Mais la communauté vous étiez ultra active dans le chat euh, C'était de l'interaction très plaisante euh, très bienveillante bon à part quelques trous de balles mais après ça part très très vite hein, les trous de balles hein. c'est pas un problème euh, il suffit de mettre un petit peu euh, de pommade un petit peu euh, voilà de de détoyer un petit peu les fesses et puis euh, et puis ça passe crème quoi tout simplement euh, mais du coup c'était vraiment super sympa et euh, très facilement très rapidement ça permet de créer euh, plein de beaux petits clips qui sont même pas forcés hein. c'est ça ce qui est génial il se passe toujours des trucs drôles et au final après ça se transforme en best of et, et voilà quoi donc ça crée du contenu en masse euh, euh, sans, sans forcément le vouloir et, et c'est juste que du bonheur et on passe trop du bon temps donc vraiment n'hésitez pas à, à nous rejoindre en live même si c'est pas du Eurotruck les gars parce que je vous l'assure hein, je vous l'assure même si vous kiffez mes vidéos Eurotruck et que vous préférez mes vidéos Eurotruck à toutes mes autres vidéos parce que vous avez peur de cliquer sur les autres vidéos sans avoir regardé les vidéos et que donc, vous savez pas ce que c'est euh, et je vous en veux pas et eh ben sachez que vraiment les lives euh, que je fais et qui sont pas sur Eurotruck bah des fois ils sont carrément quand même mille fois mieux que les lives Eurotruck parce que très sincèrement les lives Eurotruck bah je suis ultra concentré sur, sur le, le, le, le jeu et en fait quand je regarde le chat j'arrête pas de tourner la tête à droite et forcément euh, bah je roule forcément un petit peu moins bien un petit peu comme une bite et puis en plus de ça il y a tellement de monde sur les lives Eurotruck que bah forcément je vois beaucoup moins vos messages et donc forcément je lis un petit peu moins bien le chat donc voilà euh, si vous voulez vraiment une belle interaction Et en plus passer une bonne soirée et kiffer les lives Sur des jeux d'ailleurs que vous ne connaissez pas forcément Ou même si vous les connaissez Bah voilà faut vraiment euh, Faut vraiment regarder ces lives là quoi donc, euh, donc voilà vérification des papiers bien sûr Je suis normalement en règle N'hésitez hein, pas à me palper les coucouilles Voilà les coucougnettes Hop tac il faut que j'enlève le caleçon du coup Ou vous pouvez le faire à travers je ne sais pas Voilà, oh, ça devrait aller Je vérifie qu'ils sont en train de fouiller au moins ils sont pas en train de fouiller, c'est une blague. Oh là là. J'adore attendre pour rien. Bref. Donc, euh, tout ça peut dire, c'est bien sympa. Et la semaine prochaine, euh, j'ai pas encore fait le programme des vidéos. Mais il euh, y aura de nouveau du The Forest, hein, ça c'est clair. Du The Forest, d'ailleurs, on est avec un, un invité de marque, si tout se passe bien. Un invité de marque dont j'ai déjà mentionné son, son nom, d'ailleurs, euh, en ce début de vidéo. Attends, tu sais quoi Vas-y, passe, frérot. Là, je te passe devant, toi. Voilà. On va essayer de... Euh, on va essayer de pas faire de conneries. J'ai pas eu... Euh, alors en réalité j'ai eu un accident mais il n'a pas été compté visiblement. Ah 4% de, de dommages Il a pas été compté donc on va quand même éviter d'avoir des, des accidents. Ce serait ben, des bien dommage. Donc là on arrive en Autriche. Hein. C'est pas du tout l'Autriche ça. Je ne sais pas du tout c'est quoi comme pays. Bon. Hop. Lettonie. Ah c'est la Lettonie je, je sais pas. Aucune idée. Je vois il Hop. D'ailleurs pour ceux qui me demandent le défi de parler euh, pendant deux minutes en allemand euh, dans mes vidéos. Alors vous êtes bien mignons mais je suis tellement mauvais en allemand les gars euh, que ça c'est pas possible. Je connais juste des mots euh, débiles mais euh, je... Voilà. <rire> en anglais no problem hein, mais euh, en allemand euh, voilà quoi. Ok. Bon là ça vérifie les papiers comme d'hab. Je vér... Voilà parfait. Hop. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Ah excusez-moi j'ai reniflé encore un petit peu ouais. Ah, Je suis peut-être un petit peu encore enrhumé, ouais, forcément. Attends, vas-y, passe. Allez, allez, allez, allez, allez. Du, du, du, du. Allez, on y va. Bon, que je comprenne, on est dans quel pays maintenant, là H, Hongrie, alors. Non On est en Hongrie. Bah la Hongrie, c'est à côté de l'Autriche, non Ah, je suis vraiment nul en géo, vous avez raison. Vous avez carrément raison. J'ai pas fini ma phrase non euh, tout, tout, tout à l'heure. Donc Live the Forest la semaine prochaine ça c'est sûr. Est-ce qu'il y aura un live Euro Truck Je ne sais pas. Peut-être bien que oui. Euh, ça peut être pas mal. Euh, peut-être qu'il y aura un live Euro Truck ouais. On verra. Il y aura peut-être un live Euro Truck. Ce qui me permettra de faire moins de vidéos Euro Truck je pense. Comme ça je... Je ferai un grand live Eurotruck avec pas mal de trajets Ouais je pense que ce sera pas mal on verra euh, Parce que je suis en train de me rendre compte vraiment que le, le temps C'est quelque chose qui me manque Et pourtant je vous le dis hein, je me, en ce moment là je, je sais pas Combien de temps je vais tenir mais je me couche tard Je me lève tôt ça n'a aucun sens Et, euh, et c'est cool hein c'est cool c'est cool Du coup je suis un peu bon mais J'ai pas le temps En fait pendant les, les vacances là je me suis fait Plaisir là une vidéo par jour et tout et en fait Je pensais que je pourrais tenir un truc dans le genre et en fait, bah, entre les lives, entre mes journées et les vidéos à faire, il n'y a pas que ça. Parce que du coup, par exemple, je suis en train de m'entraîner parce que ce dimanche, j'ai un event sur Minecraft, l'event de Cat's Up. Enfin, du coup, il y a plein de facteurs qui font que j'ai pas le temps de tout faire comme je veux. Alors, Eurotruck encore, ça va, évidemment. Mais Planet Coaster, bah, il faut faire tout. Tu vois ce que je veux dire, Planet Coaster, tu joues pendant 3 heures. quoi. Il faut être créatif, il faut faire ci et ça tu joues pendant 3 heures. après tu dois, tu fais la vidéo où tu présentes ce que tu as fait, tu fais les timelapses, les timelapses euh, time je vous dis pas combien de temps ça prend à faire parce que c'est absolument euh, infâme à, à réaliser mais euh, c'est cool à regarder mais c'est infâme à réaliser, donc c'est pour ça alors, clairement Planet Coaster c'est mort, il n'y aura pas de vidéo demain, donc il faudra que, faut que je vois un peu comment je peux m'organiser il faut que j'arrive à rentabiliser euh, le temps et rentabiliser les vidéos parce que sinon ça va être, euh, ça va être la galère c'est à dire que euh, bah, j'ai un petit peu en tête les vidéos qui vont sortir la semaine prochaine Parce que c'est des vidéos que j'ai déjà euh, montées Mais du coup en même temps euh, bah, si je pars du principe que les vidéos de la semaine prochaine ne sont pas encore montées bah, je suis dans la merde Genre euh, j'aurais pas pu euh, faire le programme qui vous attend pour la semaine prochaine Donc euh, là je me retrouve un peu bloqué on va voir Je, je vais voir comment je vais me débrouiller Bon mais bah, c'est sympa là du coup les petits paysages comme je vous l'ai dit Alors ça reste quand même pas monotone du coup Mais au niveau de la route bah, c'est de la ligne droite quoi <rire> forcément mais ça reste sympa à regarder on arrive dans, dans les Alpes de hein. toute façon euh, tranquillement là on va passer sous une montagne dans un petit tunnel enfin une montagne, une colline ça pas vraiment une montagne pareil là ça me donne envie de boire une petite bouteille d'eau Volvic voilà. si je pouvais être sponsorisé par Volvic ça me ferait plaisir parce que de toute façon dans trois petites années il n'y aura plus d'eau hein. donc voilà <rire> bonsoir Bonsoir, ça va Vous souriez à la vie Vous êtes positif et eh ben c'est parfait, vous venez de rejoindre une vidéo euh... réaliste. <rire> non, non. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Le camping-car là Un petit peu vite quand même, là, non oh, J'aimerais tellement un camping-car, je vous jure. Je sais pas si on avait déjà parlé euh, de ce délire-là, mais j'aimerais trop un camping-car. Ou un ou un van aménagé, mais j'avoue que le, le camping-car, c'est, ça reste un luxe. Euh... Un luxe assez sympa. Tu sais que je, je suis renseigné en plus hein, sur les camping-cars et disons sur les maisons aménagées on va dire comme ça les maisons mobiles comme on dit je suis renseigné par exemple euh, bah ouais mais mec genre tu payes même pas bah, tu payes tellement moins cher à long terme je parle hein. mais le problème c'est que ça coûte cher sur le court terme quoi je, je, ne, je ne peux pas sortir l'argent pour le camping-car <rire> tout simplement plus l'assurance plus euh, voilà mais après derrière euh, t'as pas de t'as pas tous les abonnements euh, t'as pas tous les trucs de la maison euh, les taxes et tac, ça la con. Enfin bref, bienvenue chez nous. Euh... <rire> tac. Bon, bien. On s'amuse. On s'amuse, on s'amuse. J'ai l'impression qu'on est déjà passé par là parce que... On n'est jamais passé par là. Ah, ça y est, on va rentrer en Autriche. On va rentrer en Autriche. On va passer la frontière. Voilà qui fait plaisir. C'est ça ce que j'attends moi depuis tout à l'heure. Je suis impatient de rentrer en Autriche. Ça va être plutôt cool sur le péage non tu fais pas ça dans la vraie vie tu fais pas ça dans la vraie vie je me suis enflammé excusez moi on va quand même essayer de rester euh... eh, mais oui il a même pas de péage en plus c'est juste le passage de frontière nice nice nice nice alors on a Salzbourg tout droit mais nous on va pas direction Salzbourg non si non justement on va à Graz euh D'accord, on va tout droit. Allons tout droit alors. Non mais c'est vrai que euh, euh, pour un peu vous reparler euh, de manière euh, concrète euh, par rapport à Eurotruck, ça, ça me, ça m'embête parce que j'ai toujours ces phases euh, et je parle pas du chanteur ces phases. <rire> ouais, elle est pas mal celle-là en vrai. Elle est pas mal. Si c'est moi la nouille. Euh, non mais pour euh, j'ai toujours ces phases oh là là, là, là, là, là. Oh. Sans déconner quoi Genre c'est barré Genre c'est barré Je peux passer les amis Merci les copains Merci de me laisser passer J'ai du caviar hein, donc euh, bon Attendez parce que là au oh, purée de pommes de terre Attendez venez on fait la miniature Attendez on fait la miniature direct non Eh miniature putaclic là Mais non Mais non Mais ça va dispawn encore Mais c'est chiant Mais j'en peux plus de ce jeu Mais jusqu'au bout En plus j'étais en train de vous expliquer... Ah Bon eh c'est pas grave J'étais en train de vous expliquer que j'ai un problème avec le jeu parce que j'ai des phases où je me lasse Et ben voilà ça c'est typiquement encore des trucs... Ah ça fait chier Attendez, bah c'est pas grave, je vais faire. On, on va changer. On va faire une vidéo, un titre un peu putaclic, genre. Euh, les pompiers. Euh, je, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre comme titre, les gars, mais. Euh, je vais me débrouiller. <rire> Hop. Voilà, vous êtes pâle, par contre, monsieur. Vous êtes très pâle. Oh. Je sais pas quelle miniature je vais utiliser, mais ça j'aime bien. Hop. Et voilà bon on y retourne Ah ça fait chier ça Alors remarque au moins Bon dans tous les cas je suis quand même passé hein. Mais au moins si jamais il y avait des obstacles sur la route Normalement ils auraient dû enfin ils vont dispawn Bref euh... Ouais j'ai ces phases où justement euh, Eurotruck ça me saoule dans le sens où Ça me fait chier ça sert à rien Vous voyez ce que je veux dire ou pas C'est à dire que euh... et c'est à chaque fois pareil hein, je le sais hein, Je suis pas en train d'abandonner encore une fois Mais euh... bah en 2020 Et je dis la même chose à chaque fois ça me rend ouf parce que la dernière fois que j'ai dit ça, c'était il, il y a 8 mois peut-être. Donc voilà, tous les 8 mois, je vous ressors le même discours. Euh, mais en 2020, quand j'ai commencé Euro Truck et que ça a bien marché, et ben voilà, on a créé une carrière, on a commencé à zéro et on a fait un tas de vidéos. Et, euh, et ça avait un intérêt parce que c'était de la réelle découverte. Première fois que je roulais avec un volant, euh, le, le G27 là. Vraiment euh, super cool, super intérêt, euh, voilà. Et après, on est passé par exemple sur Grand Utopia. Pareil a zéro découverte. Je connaissais même pas My Godness. Je connaissais même pas du tout en fait ce, ce monde du mapping. Donc découverte totale, nouvelle carrière, Grand Utopia, paf, je découvre tout et voilà. Et j'ai tout fait à 100%, hein, vraiment jusqu'au bout. Alors après, euh, modes évidemment, on peut pas euh, explorer 100% des routes. Mais en tout cas, Grand Utopia, j'avais tout exploré. Et donc jusqu'ici, c'était génial. Après, on est allé sur American Truck. Bon, American Truck, euh, la différence c'est que bon, c'était tellement monotone euh, tout le temps parce que America c'est le désert et c'est terrible. Et voilà, je suis beaucoup moins fan du coup. Euh, donc j'ai arrêté très vite. Et puis en fin de compte, après, euh, je, ça me redémangeait. J'avais envie de, de retourner sur Eurotruck. Alors après, on a fait des, des maps pour, pour tester. Et, et c'est finalement ce qu'il y a de, de cool. Mais il y avait ce côté euh, carrière qui me manquait. Parce qu'on roulait juste pour rouler. Et donc ça me dérangeait de rouler juste pour rouler. Comprenez bien ça, hein, vous allez comprendre la problématique. Donc vraiment, moi ce que je voulais, c'est rouler... Pour gagner de l'argent, pour qu'il y ait un intérêt donc faire une carrière, donc ce qu'on est en train de faire actuellement, sauf que maintenant qu'on est en plein dedans et ben ça me saoule plutôt pas mal parce qu'au final c'est quelque chose qu'on a déjà fait il y a deux ans et euh, on se retrouve limité et bloqué, on se retrouve à rouler sur l'autoroute donc en fait ça, ça m'embête là ce qu'on est en train de faire alors là c'est cool, hein, je prends du plaisir, je vous parle tac, on se talome entre les voitures la route est belle mais à long terme là ça, ça va me saouler là. Ça commence à me saouler de, de faire ça euh, pour, pour faire justement des missions rapides Pour avoir de l'argent et tout, c'est terrible Mais en même temps à l'inverse Si on faisait pas ces missions rapides et qu'on faisait justement des, des beaux trajets Et eh ben, on reviendrait à la problématique De rouler Juste pour rouler Ce qui me dérangerait aussi Donc en fait je suis dans la phase où je suis bloqué et que dans tous les cas Faire du Eurotruck ça m'embête un petit peu Donc Et euh comme d'hab, la solution là, ce serait d'aller me détendre et d'aller rouler sur des maps euh, exclusives. Tu vois, il y a des, des maps un petit peu what the fuck, où il y a des maps euh, exotiques, des maps qui sont jolies, tu vois. Ça, ce serait vraiment, euh, ce serait vraiment le, le top. D'ailleurs, moi, j'ai juste une seule hâte, c'est la prochaine euh, mise à jour de Akokan Island, donc euh, la donne euh, de euh, Grand Utopia par My Godness. Là, par contre, je vais vraiment me faire kiffer. Et voilà, ce genre de, de petites choses. Mais en même temps, si je fais ça, ça m'embête parce que je vais encore, euh, je vais encore frustrer beaucoup d'entre vous parce que je vais arrêter de faire la carrière. Voilà, donc euh, c'est comme d'hab', j'ai encore le cul entre deux chaises et ça me saoule. Et je sais que vous allez être bienveillant et que vous allez me dire « Oui, mais suis tes envies, euh, fais-toi plaisir. Si t'as envie d'arrêter la carrière, faire une pause en tout cas et euh, faire autre chose, fais-le, ça va te faire du bien. » Je sais que vous allez me dire ça, mais le problème, et c'est gentil, mais le problème c'est que bah, euh, quand je vais faire ça... Parce que c'est pas si je vais faire ça, c'est quand je vais faire ça. Et ben, ça va pas être le même discours pour euh, d'autres personnes. quoi. Et ça va être absolument terrible. Et je vais encore vous décevoir. Et c'est chiant. Parce que j'arrive à décevoir des gens juste en étant assis sur une chaise et à tenir un volant dans les mains. C'est quand même fou. Hein. Bref, donc euh, voilà, euh, je, je réfléchis, je sais pas, on verra. Je, je vais suivre mes envies de, dans tous les cas, mais ça me fait chier de décevoir des gens. Juste parce que euh, Eurotruck est ultra monotone et ultra chiant devoir rouler sur l'autoroute j'éprouve quand même beaucoup moins de plaisir voilà un hélicoptère qui nous surveille on va garder les distances de sécurité il est quand même vachement bas l'hélicoptère hein. il est quand même vachement bas mais c'est parce qu'il y a un accident encore que des accidents frérot on est quel jour là on est mercredi 11h46 et ben voilà ils ont pris trop d'apéro. voilà ou alors ils, ont, ou ils étaient pressés de prendre l'apéro je ne sais pas Soit l'un soit l'autre. Bon, donc voilà, un petit peu, je vous ai parlé, j'ai déballé tout ça. Euh, c'est typiquement le genre de truc qui sort tout seul et, et c'est terrible. Mais voilà, comme ça, je suis sans filtre. Vous savez un petit peu mon état d'esprit. Typiquement pour ça que je suis pas en facecam d'ailleurs, parce que j'avais pas spécialement envie. Et puis, euh, comme dit, c'est cool parce que je sais que ça vous dérange pas. En plus, c'est vrai, il y a deux prêts à la banque et tout. Genre vraiment, c'est la santé de ouf tout ça. Bon, donc euh, bref. Donc à voir, je, les prochaines vidéos ce sera peut-être des découvertes de map ou euh, des, des, des conneries comme ça, je, je sais pas. On verra, on là, on là. Eh hey, mais on est arrivé en fait là, je viens à peine de finir ma phrase. Je me suis dit que j'allais faire une ellipse mais on est arrivé donc là on sort. Direction Meudling. on va juste faire un petit détour sur les points d'interrogation. Parce que tout de même, euh, carrière ou pas, lassé ou pas, vous savez que les points d'interrogation et moi c'est une histoire d'amour. Et moi, je veux faire l'amour Donc voilà, regardez comme je roule comme un petit fifou là Hop Puis c'est vrai aussi, il faut, faut le dire Dernière chose hop. Vienne, Dernière chose, il y a ce côté aussi Où en 2020, donc ça m'intéressait Je découvrais, et 2021 Je commençais vraiment à me questionner sur Mais putain, mais je veux devenir routier, vous voyez ce que je veux dire et Donc euh, j'avais vraiment fait toutes les démarches euh, Etc, j'avais fait des stages et tout, souvenez-vous Sauf que depuis Comme c'est plus du tout d'actualité et puis ça ne m'intéresse vraiment plus, pour multiples raisons déjà évoquées que je n'évoquerai pas et je respecte tous les routiers. Mais du coup, résultat, ça, ça m'intéresse tellement moins maintenant le, le, le monde du routier, je vous jure. Hein. Enfin, le monde du routier. Non, le monde du routier m'intéresse toujours, j'aime bien, tu vois, c'est top. Fais passer par où là Ah oui, c'est pour le point d'interrogation là, oui, voilà. Je comprenais pas. Genre c'est Mais par contre, je veux plus euh... Ça Ça m'intéresse plus à le faire. C'est complètement con ce qui se passe c'est complètement con ce qui se passe qu'est ce qu'il me fait là ah non c'est bon ah non je croyais que je retournais sur l'autoroute et tout non non d'accord waouh ah j'ai eu un peu peur quand même là mais bref donc forcément ça me fait moins euh, kiffer tu sais genre juste de, de rouler pour rouler Mais attendez je voulais vraiment venir à un, à un point intéressant ah oui et donc du coup, souvenez-vous, moi j'étais super RP. Euh, en tout cas, je voulais toujours en apprendre plus. Et j'en ai beaucoup appris d'ailleurs sur les camions et sur comment rouler, etc. Les règles dans les giratoires, tout. Limiter 90, les codes un petit peu. Droite, gauche, droite, gauche, les clignotants, bref tout ça. Et, euh, et là je vous le dis, c'est la conclusion, j'ai l'impression que j'arrête Eurotruck, mais c'est pas le cas non plus. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie de me prendre la tête. Et vous voyez, des fois, y a, tu vois des streamers qui roulent avec leurs camions et ils sont à 130 km h à 150 km h à balle. Et en fait, typiquement, c'est concrètement là où je veux en venir limite quoi. Quand je roule maintenant j'en ai marre d'être bloqué à 90 J'ai juste envie de m'éclater à rouler De manière arcade en fait Genre juste faire le con tu vois Je sais ça va à l'encontre de tout ce que j'ai fait Tu vois là je roule RP tu vois j'essaie de prendre des belles trajectoires J'ai bien dit j'essaye Mais voilà j'ai plus envie de me prendre la tête Genre euh, voilà Bon c'est un Iveco Rien de bien folichon Mais on va quand même Le débloquer tu me laisses passer c'est sympa ça Merci monsieur Hop, on débloque l'Iveco. Et on va faire demi-tour bah dans l'Iveco hein, directement. Hop. Donc, ouais, voilà. Comme ça, vous savez. Tchou, tchou, tchou, tchou. Bon par contre ce qui m'intéresse toujours euh, je vais vous rassurer à ce niveau là En fait je pense que c'est ça d'ailleurs l'avenir un petit peu de, des vidéos Mais ce qui m'intéresse toujours c'est les convois quoi Ça dans tous les cas euh, c'est indéniable hein. Les vidéos à plusieurs euh, Eurotruck à plusieurs c'est vraiment quelque chose de, de, de formidable Donc euh, c'est clairement juste les, les modes carrière solo qui m'emmerdent hein. Je vais vous dire voilà comme ça vous, vous avez à peu près mon état d'esprit Mais par contre euh, à plusieurs là se marrer à faire des trucs comme ça c'est top ça c'est top mais pour autant voilà être limité à 90 en convoi pareil ça j'aimerais bien faire sauter euh, ce truc euh, va falloir y aller hein, parce que là euh, ça commence à me faire péter un câble je suis en train de monter sur le trottoir parce que je voulais doubler par la droite mais en fait et en fait allez tous vous faire foutre voilà typiquement ce qui me manque dans Euro Truck c'est ce que je suis en train de faire là. Ces petits coups de folie là. Hop. Voilà. Allez, ça dégage. Merci à vous. Hein. Merci à vous. Bref. J'espère que vous avez bien compris mon message. Ah c'est cool en tout cas. Bref, donc voilà les gars. Euh... Ah ouais, ce serait génial, tu vois, genre la semaine prochaine. Live Eurotruck. En multijoueur. Voilà, ça pourrait être quelque chose d'assez sympa. Mais bon là c'est pareil, alors il faut qu'on se mette tous d'accord avec les mods et tout, c'est la galère. Hein. Je... Pour le moment c'est la galère donc il faut vraiment attendre la prochaine mise à jour Eurotruck. Où tous les mods seront compatibles et tout, ça ça va être vraiment génial. Et à partir de là on pourra vraiment se faire plaisir. Hop On est déjà passé par là tout à l'heure évidemment, sauf qu'on est tourné à droite là. Et là on tourne à droite ici. Non, ici pardon. Je suis peut-être un petit peu enflammé. Hop Ouais ouais vous avez bien vu oui Vous avez bien vu vous n'êtes pas fou Euh ok C'est par ici Ah le caviar je l'ai pas mal mené le caviar hein. Il va être très très bon hein. Il va être très très bon Hop Allez on va quand même faire la manœuvre Bah oui messieurs dames C'est pas parce que je veux rouler comme un con que je sais pas faire de manœuvre Regardez je mets les warnings Je respecte encore un petit peu les, les codes Hop Et là j'encastre la bagnole vous connaissez Jean Castre Ah, attendez. Je dois me garer où Je ne sais pas. Je vais me faire un torticolis là. Hein. Euh... Là, on va avoir un petit problème. Mais pas du tout, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Regarde. Tac, il faut regarder le rétro à gauche. Et eh bien voilà. Ah, je vous explique comment on manœuvre. Hein. Et voilà, tout simplement. Je fais des cours en ligne, hein. j'ai créé une formation, euh, si ça vous intéresse. Je mettrai en description. Euh... C'est une blague, hein, pour les premiers degrés. <rire> Hop, Ah, je suis bien droit là. Hein. Ah là, je suis plutôt pas mal. Ouais. Hein. bon. <rire> C'est pas bien grave. Bref les amis, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas les petits pause blo et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Bon week-end les gars, c'était Mkolo. Ciao tout le monde.